Le christianisme pour débutants, nous voici à la troisième leçon de la série, intitulée La Bible. Nous allons parler de la Bible dans cette leçon. La plupart des religions, comme vous le savez, ont des livres saints, des écrits ou des paroles de leurs dirigeants. Pour le christianisme, la source de son histoire et de ses enseignements est la Bible. Donc, dans notre leçon aujourd'hui, nous allons examiner trois choses principales au sujet de la Bible, y compris son contenu, son histoire et ce qu'elle dit d'elle-même. Nous commençons donc avec son contenu. C'est très difficile d'étudier le contenu de la Bible sans en décrire aussi, en partie, son histoire. Nous allons donc examiner ces deux idées ensemble, afin de comprendre non seulement ce qui est dans la Bible, mais aussi comment cela s'est produit, comment elle a été écrite, donc l'histoire de l'enregistrement de la Bible par écrit est en fait l'histoire de la communication de Dieu avec l'homme. Examinons donc l'origine de la Bible. Le mot Bible vient du mot grec biblia, qui signifie livre. La Bible complète est composée de 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, et 27 dans le Nouveau. Pour étudier l'origine de la Bible, nous devons commencer par l'Ancien Testament, ou mieux encore, l'Ancienne Alliance. Ce terme est très utile parce qu'il nous aide à comprendre ce qu'est réellement la Bible, les détails de deux Alliances ou de deux ententes entre Dieu et l'homme, l'ancienne entente ou alliance, et la nouvelle, qui remplace l'ancienne. Un peu comme un bail. Si vous louez une maison, il y a des termes et des conditions. Vous signez, le propriétaire signe vous avez un bail, vous avez une alliance avec lui et puis une année passe et il est temps de renouveler votre bail. Vous signez une nouvelle alliance, certaines des mêmes conditions qui étaient dans l'ancien bail sont dans le nouveau, mais vous avez ajouté quelques nouvelles choses dans le bail. Eh bien, c'est la même idée, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, conserve une partie de l'ancien. Et il y a de nouvelles idées dans le nouveau, alors parlons de l'ancienne alliance d'abord. L'étude de la Bible nécessite que nous comprenions plusieurs caractéristiques de l'Ancien Testament, écrit dans la langue hébraïque qui est encore utilisée aujourd'hui en Israël. La première personne ou le premier homme qui a été chargé d'enregistrer les événements et la communication de Dieu est Moïse, vers 1500 avant Jésus-Christ. Exode chapitre 24, par exemple, les paroles de l'Alliance au Sinaï. Exode chapitre 34, les dix commandements. On attribue à Moïse d'avoir écrit et organisé les cinq premiers livres de la Bible, ou ce qu'on appelle le Pentateuch. Jésus le confirme en Matthieu chapitre 4, au verset 4. Une fois que Dieu a commencé à utiliser des êtres humains pour enregistrer Ses paroles, ce système a continué après Moïse. Josué, par exemple, a été l'écrivain suivant après Moïse. Nous lisons à ce sujet en Josué 24, et bien sûr les prophètes ont enregistré leur histoire et leur prophétie. Après le temps de Josué. On lit à ce sujet en Néhémie, chapitre 8. Donc, de cette façon, pendant une période d'environ 1500 ans, environ 28 auteurs ont complété, les 39 livres de l'Ancien Testament. Malachie fut le dernier à enregistrer en 516 avant Jésus-Christ, il n'y eut plus de prophètes en Israël jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, une longue période de temps, la plus longue période qu'ils aient souffert sans prophètes. Donc, tous ces livres ont été réunis et assemblés en un volume vers 400 avant Jésus-Christ, et les Juifs avaient ainsi une Bible complète, pour ainsi dire au moins 300 ans avant le Christ. Regardez l'organisation de l'Ancien Testament. Les Juifs avaient le même Ancien Testament que nous aujourd'hui, mais ils l'organisaient d'une manière différente. Ils divisaient l'Ancien Testament en trois sections principales. La loi, qui comprenait la Genèse jusqu'à Deutéronome, c'était, bien sûr, la section la plus importante, la priorité pour les Juifs. La deuxième section était les prophètes. Les prophètes antérieurs, Josué, les juges, Samuel, chacun avait son propre livre, et les derniers prophètes, Esaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, les prophètes mineurs, tous les douze, en un seul volume, et puis ce qu'ils appelaient les Saintes Écritures, les Saintes Écritures, poésie, histoire, Job, psaumes, proverbes, tous ces livres, Esther, Néhémie, Daniel. Ils organisaient ces écrits en 24 livres plutôt qu'en 39 livres comme nous le faisons. Donc vous aviez le Pentateuch, de la Genèse à Deutéronome, 5 livres, les prophètes, antérieurs et derniers, 4 livres chacun, et les écrits de poésie et d'histoire, 11 livres, pour un total de 24 livres. C'est ainsi que la Bible hébraïque était divisée. Aujourd'hui, nous avons les mêmes livres, mais nous les divisons différemment le Pentateuch, de la Genèse à Deutéronome, cinq livres, L'Histoire, apostrophe Histoire, de Josué à Esther, 12 livres, la poésie, de Job au Cantique des Cantiques, cinq livres, les prophètes majeurs, Esaïe à Daniel, cinq livres plus longs, on les appelle les prophètes majeurs parce qu'ils sont plus longs, leurs livres sont plus longs, et les prophètes mineurs, osée à Malachie, 12 livres. Nous les appelons les prophètes mineurs, non pas parce qu'ils étaient moins importants, mais parce que leurs écrits n'étaient pas aussi longs, et donc il y a 12 de ces livres, pour un total de 39 livres. Le même matériel, c'est exactement le même matériel sauf qu'il était juste divisé et organisé d'une manière différente. L'histoire de l'Ancien Testament, bien sûr. Combien de livres et de lois et comment ils ont été divisés ne nous dit pas de quoi l'Ancien Testament traite. Même si le matériel a été rassemblé et écrit sur une période de 1500 ans et enregistré par plus de 25 auteurs différents, l'Ancien Testament de la Bible raconte seulement une histoire ininterrompue, et c'est la relation de Dieu avec l'humanité et en particulier avec un groupe au sein de l'humanité. Maintenant dans l'histoire, dans l'histoire humaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire humaine, des nations s'élèvent et tombent, des inventions, des périodes de temps, et pourtant à travers tout cela, la Bible est juste concentrée sur un groupe en particulier. Elle parle de ce qui se passe en périphérie, autour des Juifs, un peu de l'histoire du monde ici et là. Mais fondamentalement, elle est centrée spécifiquement sur ce petit groupe de personnes tout au long de cette période. Dans la Genèse, nous avons un récit de la création du monde et comment l'environnement, la société et les êtres humains en sont venus à leur état actuel. Un monde naturel en ruine, une société dysfonctionnelle, et une race humaine condamnée à mourir. Nous découvrons pourquoi c'est arrivé dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, nous lisons aussi à propos d'un homme appelé Abraham, choisi par Dieu pour être le chef d'une nation à travers qui Dieu offrira le salut à tous les hommes. Les autres livres de l'Ancien Testament décrivent la croissance et le développement de la famille de cet homme, d'une tribu errante à une nation puissante et riche appelée Israël. La plupart des livres de l'Ancien Testament contiendront de l'information sur la guerre, nous parlons maintenant d'Israël. De leur guerre et de leurs conquêtes, leur politique, leur religion, leurs codes moraux, leur poésie, leur histoire générale. Il contiendra également des prophéties ou des prédictions, si vous voulez, des événements futurs qui arriveront à leur nation, ainsi que l'apparition et l'apostrophe œuvre du Sauveur promis originellement à Abraham. Bien que parfois compliqué à lire parce que nous ne sommes pas familiers avec l'histoire et les coutumes sociales dont il parle, l'Ancien Testament est vraiment une histoire qui décrit la relation de Dieu avec le peuple juif et leur rôle dans la préparation d'une scène culturelle et historique sur laquelle le Sauveur apparaîtra. Le Sauveur devait être quelque chose de quelle culture serait-il? De quelle nationalité serait-il? Quelle langue parlerait-il? Dieu n'a pas choisi une culture qui existait déjà pour amener son Fils dans le monde. Il a créé une culture. Il a choisi une personne et dit de cette personne, je vais créer toute une nation, une nation, une culture, une religion, avec des lois et une histoire unique en soi dont le seul but était de former une scène historique sur laquelle son fils apparaîtrait dans l'histoire. Parlons maintenant du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien Testament, est aussi une histoire donnée dans des livres variés. L'histoire qu'il raconte est celle de la vie et du ministère, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ, et de la diffusion ultérieure de ses enseignements par ses disciples, les apôtres qui ont établi, l'Église chrétienne au premier siècle. Il y a eu beaucoup de récits de la vie de Jésus, mais les livres officiels ou inspirés, appelés le canon du Nouveau Testament n'a que 27 livres. Je vous expliquerai comment cela s'est produit dans un moment, mais la division des livres du Nouveau Testament est la suivante, vous avez les évangiles, il y en a quatre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les récits de témoins oculaires de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Un livre d'histoire, le livre des actes. Qui parle des actes des apôtres à mesure qu'ils établissent l'Église, l'Église chrétienne. Les épîtres pauliniennes, il y en a 13, 13 lettres écrites par Paul. Romains, 1er et 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er et 2e Thessaloniciens, 1er et 2e Timothée, Tite, Philémon. Les épîtres qu'on appelle les épîtres générales, il y en a huit, Hébreux, Jacques, 1er et 2e Pierre, 1er, 2e et 3e Jean, Jude, écrites par divers apôtres et les disciples de certains apôtres et puis un livre de prophétie, le livre de l'Apocalypse, 27 livres en tout. Maintenant, en dehors des évangiles, qui sont des récits de la vie de Jésus, et du livre des actes, qui est l'histoire de l'établissement de l'Église, la plupart de ces autres lettres ont été écrites aux Églises afin de leur enseigner et de les encourager dans la pratique de leur foi chrétienne. Paul, par exemple, répond à des questions il va quelque part et il établit une église puis il repart. Ils ont des questions, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, comment on fait certaines choses, comment on règle certains problèmes, et donc la plupart des, ces épîtres sont des lettres à des églises et à quelques individus, mais de l'enseignement sur comment faire les choses et aussi des encouragements à rester fidèles. Elles appliquaient et complétaient les enseignements originaux du Christ. Ce qui est toutefois d'un grand intérêt pour plusieurs et comment cet ancien matériel est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui en si grande quantité et dans notre propre langue. Comment sommes-nous allés des écrits de Paul au 1er siècle à ceci, écrit en anglais, que je peux lire? Comment en sommes-nous venus de là à ici? Eh bien, cela a à voir avec ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. De nombreux livres, bien sûr, ont été écrits sur la vie de Jésus et plusieurs livres ont été écrits par les apôtres et leurs disciples. Comment ont-ils décidé quels livres appartenaient réellement au Nouveau Testament Les livres qui composaient le Nouveau Testament sont appelés le canon, le canon, d'un mot grec qui signifie règle ou mesure. Donc ce sont les livres à la hauteur, le canon, Autrement dit, lorsque l'Église du 1 siècle a examiné tout le matériel qui était écrit au sujet de Jésus, comment ont-ils décidé quels livres appartenaient au canon du Nouveau Testament? Des centaines de livres et de lettres, comment les ont-ils réduits à 27? Je pourrais comprendre s'ils les avaient réduits à 2700, mais comment les ont-ils réduits à 27? Eh bien, il y avait trois facteurs principaux qui ont quidé la jeune église pour former le canon du Nouveau Testament et le préserver en un livre. Au début, l'église n'avait pas un grand respect pour garder les lettres des apôtres et des disciples. Les apôtres étaient vivants. Ils produisaient beaucoup de lettres, donc il n'y avait pas d'urgence à les préserver. Il y avait beaucoup de matériel écrit qui était produit, donc personne ne pensait qu'il fallait conserver tout cela. Ils pensaient aussi que Jésus allait revenir pendant leur vie, donc la nécessité de préserver le matériel pour l'avenir n'était pas là. Ils pensaient que Jésus revenait, Paul devait dire aux Thessaloniciens, « Vous devez vous mettre au travail. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Eh bien le problème de ne pas travailler n'était pas seulement la paresse. C'était comme, Jésus en vient, pourquoi construire une maison, pourquoi s'exciter, le Seigneur revient, attendons-le. Donc le manque de sens d'urgence était aussi ressenti par les dirigeants de l'église qui ne préservaient, eux non plus, aucun du matériel. Mais alors certains événements se sont produits qui ont rendu nécessaire pour eux de commencer à rassembler et à conserver les enseignements du Seigneur et les enseignements des apôtres des choses qui sont arrivées qui les ont poussées à commencer cette collection. La première était le canon de Martion, le canon de Martion en 140 après Jésus-Christ. Martion était un faux enseignant qui rejeta tout l'Ancien Testament. Il n'accepta que dix des épîtres de Paul et seulement une partie de l'Évangile de Luc, mais il rejeta tout le reste et il commença à faire circuler son petit groupe d'écrits, de lettres comme le canon officiel, forçant ainsi la jeune église à décider lesquels des écrits étaient autoritaires, lesquels devraient être préservés et lesquels devraient-ils faire circuler. Donc, cela s'est déroulé vers 170 après Jésus-Christ. Le deuxième problème était la persécution. Sous l'empereur romain Dioclétien, c'était une offense capitale que de posséder une copie, toute copie, des écritures chrétiennes. Cela a soulevé la question pour quelles écritures irait-on jusqu'à la mort Je suis prêt à mourir pour le Seigneur, mais je ne veux pas mourir pour une fausse lettre, vous savez L'épître de Bob, je ne suis pas prêt à être décapité pour l'épître de Bob, n'est-ce pas Et tant de livres historiques non inspirés ont été brûlés et seulement les plus précieux, les mieux acceptés ont été conservés. Et troisièmement, le codex est apparu. Le codex est la forme du livre, cette forme ici. Des livres avec des pages, c'était la forme du codex où plusieurs pages étaient assemblées plutôt qu'un parchemin. Alors, quand la forme du Codex est devenue populaire, cela a soulevé la question, quels livres devraient être regroupés dans un volume, dans un livre? Cela les a motivés à ne garder que les livres qui étaient acceptables en un seul volume. Mais la question principale pour l'Église primitive était quels sont les livres inspirés? Il n'y a pas eu de réunion où ils ont examiné tout le matériel et pris une décision pour sélectionner ou rejeter certains livres. Cela ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, la jeune église a simplement accepté ces œuvres qui avaient déjà été reconnues comme inspirées à travers les siècles, mais n'avaient pas encore été rassemblées et organisées en un seul ensemble. Cela a finalement été fait en 367 après Jésus-Christ et les 27 livres confirmés par le Conseil de Carthage plus tard pendant ce siècle sont demeurés les mêmes sans aucun changement. Nous avons donc eu le même Ancien Testament que nous avons aujourd'hui, nous avons eu le même depuis 400 ans ou 300 ans avant Jésus-Christ. Et nous avons eu le même Nouveau Testament sans aucun changement depuis le 3e siècle. Pas de changement, même chose, même matériel, mais en assemblant les livres à inclure dans le canon du Nouveau Testament, l'Église était guidée par certains principes. Numéro 1, la paternité littéraire. Si un homme était inspiré quand il parlait, et eh bien alors ses écrits étaient également considérés inspirés. Pour cette raison, les écrits des apôtres ont été rapidement acceptés dans le canon. Aussi, les hommes associés aux apôtres ont également été acceptés. Par exemple, Luc à cause de son association avec Paul, Marc à cause de son association avec Pierre et avec Paul, Jacques, appelé le frère du Seigneur et un apôtre, en Galates, chapitre 1. Cela a bien sûr permis que les évangiles et les lettres de Paul, Pierre et Jacques et Jean d'être des sélections naturelles. C'était facile. C'était facile de les accepter. Un deuxième principe était la valeur du livre. Dans certains cas, un livre s'attachait à un nom. Mais il ne se lisait pas vraiment comme un livre du Nouveau Testament. Beaucoup d'auteurs non inspirés ont essayé de gagner une audience en utilisant le nom d'un apôtre pour leur livre. Donc Bob écrit un livre et il l'appelle l'épître de Pierre parce qu'il sait que s'il dit l'épître de Bob, ça ne va nulle part, n'est-ce pas mais s'il l'appelle l'épître de Pierre, et eh bien maintenant il a une chance de faire circuler son matériel, alors les érudits nous disent qu'il était assez facile de discerner entre les écrits inspirés et les faux en lisant les documents eux-mêmes, par exemple, dans quelque chose appelé l'évangile de Thomas, dans cet évangile, ou dans ses écrits. Jésus aurait fait des moineaux à partir debout, et il aurait été réprimandé pour l'avoir fait le jour du sabbat, et il aurait dit, « Levez-vous et envolez-vous, et les oiseaux ont pris vie. Et ils se sont envolés. Eh bien, vous savez, une belle histoire mais pas le genre de choses à laquelle nous, nous nous attendons du Seigneur et le type de miracle qu'il accomplissait. Dans un autre de ses livres, il y a une histoire où Jésus, travaillant avec son père Joseph, étire miraculeusement une planche pour qu'elle soit assez longue pour s'adapter à ce qu'il construisait. Encore une fois, oui, en quelque sorte ça ne correspond pas vraiment à l'image qu'on en a, vous savez, autrement dit, en comparant les écrits, il était assez facile de distinguer le vrai du faux. Les livres inspirés avaient une harmonie de pensée, une harmonie de but et de style. Il n'y avait pas de contradiction et ils étaient exacts historiquement ainsi que théologiquement. C'est là ce qui était important. Un troisième facteur pour l'inclusion était la circulation. L'Église n'a pas décidé lesquels étaient appropriés et lesquels ne l'étaient pas. Elle a simplement confirmé et recueilli ces livres qui avaient traditionnellement été acceptés par toutes les églises mais n'avaient jamais été réunis en un volume auparavant. Tous étaient d'accord que Luc avait écrit Luc, et que Luc avait écrit les actes, et Luc et actes circulaient comme, vous savez, comme une lettre composée au début du siècle. Et tout le monde croyait et reconnaissait que c'était de Luc et que c'était à propos de Paul, mais cela n'avait jamais été inclus aux épîtres de Pierre et aux épîtres de Paul et ainsi de suite. Ils ont donc pris du matériel qu'ils connaissaient et qui avait été accepté depuis des décennies comme authentique par l'Église et ils ont simplement recueilli tout en un seul volume. Donc, aucun nouveau livre n'a été ajouté, seulement les lettres et les volumes qui circulaient couramment et qui avaient été acceptés après de longues périodes d'études et de révision. Le canon a été confirmé 300 ans après que les premiers écrits aient commencé à circuler et pour cette époque, c'est assez rapide parce que les choses bougeaient très lentement dans ces temps-là. Nous croyons aussi que Dieu guidait et protégeait le processus selon lequel sa parole était enregistrée et préservée. Parlons de certaines traductions. L'Ancien Testament a été écrit principalement dans la langue hébraïque, quelques courtes sections en araméen. Il est venu un temps où les juifs ne parlaient plus l'hébreu à cause de l'influence grecque, alors une traduction de l'Ancien Testament hébreu a été faite en grec on l'appelait la Septante. On l'appelait la Septante parce que 70 érudits ont travaillé à cette traduction particulière. À l'époque du Nouveau Testament, les gens parlaient araméen, qui était une ancienne langue de la région. Cependant, les livres et lettres du Nouveau Testament n'étaient pas écrits dans cette langue, ils étaient écrits dans la forme commune du grec, qu'on appelle koine, qui était la langue universelle de la période, comme maintenant la langue universelle dans le monde et l'anglais, à cette époque, la langue universelle était le grec, le grec commun. La forme grecque est restée la norme alors que des copies ont été faites à partir de l'original, et distribués pour les premiers siècles. Il existe aujourd'hui 5357 manuscrits grecs de portions du Nouveau Testament avec lesquels travaillent les érudits. Si vous travaillez, si vous examinez les comparaisons, il y a plus de manuscrits bibliques et de portions de manuscrits qui existent pour le Nouveau Testament qu'il n'y a de manuscrits qui existent pour Shakespeare ou pour les tragédies grecques, personne ne doute que Shakespeare a vécu. Personne ne doute de Shakespeare a écrit ces choses et pourtant il y a moins de preuves physiques pour les écrits de Shakespeare que, il n'y en a pour le Nouveau Testament. Des milliers et des milliers de fragments et de portions de copies du Nouveau Testament qui ont été faites. Avec le temps, le grec a été traduit en latin et en d'autres langues mais ces traductions ont toujours été faites à partir des manuscrits grecs originaux, et je dois juste faire une pause pour une seconde ici pour commenter l'un des principaux arguments contre l'exactitude de la Bible est l'argument du téléphone. L'argument du téléphone, vous savez? On joue parfois à ce jeu avec des enfants à une fête on raconte une histoire à quelqu'un, et cette personne la répète à une autre personne, puis à une autre, et à une autre, vous savez, vous la répétez à dix personnes et à la fin du jeu, la première personne se lève et dit l'histoire qu'elle avait dite et la dixième personne se lève et dit l'histoire qu'elle a entendue, dix traductions et les gens pensent que la Bible a été traduite de cette manière, du grec au latin du latin à l'allemand, de l'allemand à l'espagnol, de l'espagnol au français, du français à l'anglais, mais ce n'est pas comme ça qu'elle a été traduite. Pour chaque traduction, les traducteurs reviennent aux manuscrits originaux. Et donc la version française du Nouveau Testament a été traduite à partir des mêmes documents que la traduction anglaise du Nouveau Testament, donc les savants reviennent toujours aux manuscrits originaux pour créer leur traduction. Le latin était la langue de la partie occidentale de l'Empire romain et comme le christianisme se répandait à l'ouest de son lieu d'origine, où le grec était la langue dominante, une nouvelle version de la Bible a été développée. En 404 après Jésus-Christ, une nouvelle version latine de la Bible a été produite par Jérôme qui était l'un des premiers chefs de l'Église. Sa traduction du grec au latin a été appelée la Vulgate, la Vulgate. Celle-ci est devenue la référence pour l'étude et la vie de l'Église au Moyen Âge. Diverses traductions ont été faites dans ce qu'on appelle les langues communes de l'époque. Du 5e jusqu'au 14e siècle, celle-ci comprenait des traductions en gothique ou syrien, slave, anglais, français, allemand, italien et espagnol. Au 14e siècle, il y a eu un intérêt renouvelé pour le monde gréco-romain et ses langues et sa littérature. Cela a été provoqué par la renaissance et alors pendant la renaissance il y a eu un grand intérêt pour les langues anciennes, les langues anciennes comme le grec et l'hébreu, et cela a produit un plus grand effort d'examiner la langue grecque. Cette nouvelle tendance a conduit à une renaissance de l'étude des langues grecques et hébraïques, ainsi qu'à l'étude des anciens manuscrits bibliques. Ce zèle pour produire de nouvelles versions de la Bible dans les langues communes traduites directement du grec et de l'hébreu originaux a été aidé par un nouveau mouvement religieux appelé la réforme. Vous voyez, toutes ces choses historiques, une tempête parfaite, ont travaillé ensemble un intérêt intellectuel pour le grec et l'hébreu, un intérêt religieux-théologique dans l'Église et dans l'Évangile même, et ces choses s'assemblent. Avec l'invention de la presse à imprimer, la presse à imprimer de Gutenberg en 1436, la technologie pour pouvoir réellement produire des Bibles en grande quantité dans différentes langues a été réalisée. Nous achetons une Bible pour un dollar, non? la corbeille des bonnes affaires chez Mardel, un dollar, vous vous achetez une Bible, c'est simple. Seuls les riches avaient des Bibles, seuls les rois et l'évêque, avaient des Bibles à cette époque. Mais avec l'avènement de l'imprimerie, la Bible était maintenant accessible aux masses. C'est intéressant de noter que le tout premier livre être imprimé sur la nouvelle invention de Gutenberg, était la version Vulgate latine de la Bible, et qui a été imprimée quelque part entre 1452 et 1456. Cette Bible s'appelait la Bible de 42 lignes, savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que chaque page avait 42 lignes, 42 lignes. Cette Bible existe toujours aujourd'hui, et on peut le voir au musée Gutenberg à Mayence en Allemagne qui est près de Francfort. J'y suis allé une fois, à Francfort l'invention de la presse à imprimer a aidé à répandre la Bible en diverses langues à travers le monde. La première traduction anglaise connue date de 700 après Jésus-Christ, et c'était une version latine avec des notes en anglais entre les lignes. La première traduction anglaise complète a été faite par John Wycliffe en 1382, et il a été emprisonné pour ses efforts le pouvoir, les pouvoirs religieux de l'époque ne voulaient pas que la Bible devienne accessible aux masses. La première Bible anglaise imprimée était William Tyndall en 1526, aujourd'hui, Tyndale Publishing, très grande maison d'édition. Il y avait beaucoup de traductions comme la science de la traduction et l'archéologie se sont développées. La traduction principale, bien sûr, était la Bible King James, 1611, et elle est devenue la version autorisée pour les anglophones depuis de nombreuses années. Encore une Bible très populaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de traductions et de versions qui sont apparues au fil des ans. La Revised Standard Version, l'American Standard, la New American Standard, la New International Version, la New Living Translation, chacune d'entre elles a un style différent. Les gens demandent qu'est-ce qui est si différent entre elles Eh bien, par exemple, la Revised Standard Version, une très bonne traduction de l'Ancien Testament mais la traduction du Nouveau Testament est gênante, inconfortable. L'American Standard était la meilleure traduction mot à mot, mais le problème était que l'anglais ne se lisait pas confortablement. Il était maladroit à lire. Quelqu'un qui parle deux langues comprendra cette idée. Si vous essayez de traduire quelque chose directement d'une langue à une autre, mot à mot, ça ne fonctionne pas très bien dans l'autre langue si c'est mot à mot, et la version American Standard était une tentative de le faire. La New American Standard en est une correction. Elle a pris l'American Standard, qui est la meilleure version mot à mot, et l'a adouci quelque peu, la rendant beaucoup plus facile à lire et à comprendre très bonne pour étudier, la New American Standard est une excellente Bible d'étude. La Nouvelle Version Internationale est une Bible où l'anglais coule très bien, une sorte de Bible populaire, si vous voulez, est devenue très populaire. La New Living Translation est l'une des plus récentes, elle utilise l'anglais moderne, facile à lire, et son but est de donner le sens le plus exact en utilisant l'anglais d'aujourd'hui. Pour les versions françaises, voir le texte à Bibletalk.tv slash la Bible, mais c'en sont quelques unes. Certaines personnes disent, eh bien vous ne pouvez faire confiance à aucune traduction parce que les traducteurs peuvent faire des erreurs à partir du grec, parmi les milliers de traductions en différentes langues, il n'y a pas de doctrine majeure, de personnes, de commandements qui sont en conflit ou mis en question. S'il y a une erreur, il s'agit d'une erreur de ponctuation ou de noms de lieux qui sont obscurs dans la langue d'origine. Le pourcentage d'erreurs dans le texte grec d'aujourd'hui est inférieur à 1%, moins qu'1%. Autrement dit, ne vous inquiétez pas de ne pas comprendre L'hébreu ou le grec. Lorsque vous lisez la version anglaise, ou française, vous lisez 99,9% de ce qui est écrit en grec et en hébreu. Vous pouvez faire confiance à votre Bible parce qu'elle est exacte quant à ce que Dieu dit. Ce qui m'étonne toujours, c'est que quand je lis Esaïe, je lis exactement Esaïe les mots exacts et les phrases que les Juifs lisent, que Jésus lui-même a lu. On lit que Jésus est allé à la synagogue et il a lu Esaïe. Je lis le même Esaïe. Et beaucoup de découvertes archéologiques l'ont prouvé. Quelques affirmations de la Bible. Qu'est-ce que la Bible affirme Nous avons donc examiné le contexte de la Bible, excusez-moi, le contenu de la Bible, comment elle a été écrite, comment elle est organisée, ainsi que les différentes traductions qui ont été produites un petit aperçu de la Bible si c'est possible en une leçon. Un dernier point que je veux considérer, qu'est-ce que la Bible affirme Autrement dit, qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même Eh bien, très simplement, la Bible prétend qu'elle est inspirée, ce qui signifie que Dieu est l'auteur de la Bible. Des humains ont simplement écrit ce qu'il a voulu et il a guidé leurs écrits. Toute écriture, de Timothée 3.6 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de mots ici, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Seulement six mots. Mais le la Bible dit d'elle-même que toute écriture est inspirée de Dieu, alors chaque fois que quelqu'un vient à vous et dit, bon, eh bien ce que Paul a écrit ici, ce n'est pas vraiment inspiré, c'était sa propre pensée, et j'ai entendu cela de beaucoup de gens, et je leur dis, oui, mais le passage dit toute écriture est inspirée de Dieu.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 Maintenant, c'est facile de faire des affirmations, mais pourquoi les chrétiens croient-ils que la Bible n'est pas seulement un livre écrit par de bons et saints hommes mais qu'elle est en fait vraiment inspirée par Dieu? Eh bien, il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons mais je vous en présente trois, brièvement, alors que nous finissons notre leçon. Tout d'abord, je crois qu'elle est inspirée en raison de sa capacité à survivre. Malgré tous les efforts pour en discréditer les enseignements et toutes les revendications par les gouvernements, les organisations religieuses, les philosophes et les douteux de toutes sortes depuis près de 2000 ans, là, la Bible a survécu et est restée intacte. Et malgré les attaques constantes, elle continue à être le livre le plus traduit, le plus imprimé, le plus lu dans le monde et dans toute l'histoire. Bien sûr, vous n'en attendriez rien de moins d'un livre qui dit qu'il vient de Dieu. Bien sûr, c'est le livre le plus lu. Il vient de Dieu. Une autre raison par laquelle les chrétiens croient que la Bible est de Dieu, son caractère unique. Une des raisons pour lesquelles de nombreuses religions apparaissent et disparaissent est que leurs enseignements sont prouvés faux ou qu'ils deviennent sans conséquence dans le monde moderne. Mais la Bible, et la religion chrétienne dont elle est la source, est unique parmi les livres religieux unique par sa profondeur et sa perspicacité comparée à n'importe quel autre livre laïc ou religieux, et je ne le dis pas de moi-même, les savants sont d'accord. Les érudits sont d'accord, même s'ils n'en croient pas le contenu. Ils conviennent que son contenu est plus profond et plus vaste qu'aucun des autres livres saints religieux. Il est unique dans son unité, pensez-y, 66 livres, écrits sur une période de 1500 ans, par 40 auteurs différents, et pourtant parfaitement en harmonie, sans contradiction, disant une seule histoire de manière transparente. Nous ne pouvons même pas obtenir un rapport exact de ce que le président a dit lors d'une conférence il y a une heure, encore moins il y a 1500 ans, Unique dans son universalité, en ce qu'elle est lue et suivie par toute culture et toute langue est parfaitement adaptable à toute époque, ancienne ou moderne. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont en deuil concernant l'assassinat de chrétiens à Sri Lanka. Leur culture de Sri Lanka est tellement différente de la culture américaine. On ne le reconnaîtrait pas, et pourtant il y a des chrétiens là-bas. Ils sont devenus chrétiens en utilisant le même livre que nous. Même si leur culture et leur langue sont différentes, leur foi est exactement la même. Pourquoi, à cause de la Bible, et de sa capacité à s'adapter à n'importe quelle culture, à n'importe quel calendrier. Seulement un livre de source divine peut réclamer de telles caractéristiques uniques. Il y a d'autres raisons de croire que l'affirmation de la Bible est inspirée de Dieu, mais une dernière que je voudrais aborder juste pour cette leçon, et c'est l'accomplissement de prophéties. Les humains ne peuvent pas prédire les événements futurs avec précision. Être capable de le faire est un signe de pouvoir divin, mais de le faire 100% du temps est une preuve certaine que Dieu est à l'œuvre. La Bible ne contient pas une ou deux, des centaines de telles prophéties, des événements, des personnes, des situations décrites par des prophètes et des rois et des enseignants qui ont été accomplis des années ou même des siècles plus tard Prenons par exemple Esaïe 44.28, Esaïe dit, où il prophétise, je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il réalisera toute ma volonté, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie et du temple, qu'il soit fondé, donc c'est Esaïe qui parle. Dieu parle par Esaïe, et il parle d'un roi, Cyrus, qui viendra édifier Jérusalem. Il n'y a là rien de spécial là, n'est-ce pas? Seulement un petit détail à noter. Esaïe a vécu en 700 avant Jésus-Christ. Cyrus, le roi qu'il a nommé, a vécu 100 ans plus tard et l'histoire l'enregistre le prophète le nomme, donne sa position et exactement ce qu'il va faire, et nous savons par l'histoire que tout cela a eu lieu. C'est une prophétie effectivement réalisée. Un autre exemple, du Nouveau Testament cette fois, c'est Jésus qui parle à ses disciples, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir, et, trois jours après, il ressuscitera. Marc 10,32 à 34. Une prédiction exacte, l'accomplissement d'événements futurs c'est là un signe définitif qu'une force surnaturelle est à l'œuvre. Dieu seul en est capable et il l'a fait des centaines de fois dans la Bible. C'en est un exemple. Jésus qui dit à ses apôtres exactement ce qui va se passer dans le futur. En plus de cela, la Bible est le seul livre, le seul livre, saint ou autre, qui contient des prophéties réalisées avec exactitude autrement dit, dans une partie du livre et à un certain temps dans l'histoire, un prophète fait une prédiction et puis vous continuez à lire la Bible alors qu'elle raconte l'histoire à travers le temps et puis 200 ou 300 ans plus tard, cette prédiction du prophète à ce temps-là est décrite alors qu'elle s'accomplit ici historiquement. La Bible est le seul saint livre qui contienne ce genre de choses. Aucun autre livre ne contient des prophéties accomplies. Seulement la Bible, et pourquoi aucun livre ne pourrait contenir de prophéties accomplies? Oui, exactement, la question se répond à elle-même, donc si la Bible est inspirée comme elle le dit, on s'attendrait à ce qu'elle contienne des éléments qui ne sont possibles qu'à travers un pouvoir divin et évidemment l'argument est que l'accomplissement de prophéties ne peut se produire que par puissance divine. Alors voilà, c'est notre leçon, une révision du contenu, de l'histoire et des affirmations de la Bible, le livre que les chrétiens utilisent comme leur guide. Dans notre leçon suivante, nous nous concentrerons sur Jésus-Christ, qui est le personnage central des écrits bibliques. Nous avons dit, de quoi traite la Bible historiquement? Eh bien la Bible concerne Jésus et nous allons examiner ce sujet, et répondre à la question, qui est Jésus-Christ? Merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui.